Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir eh bien comment gérer la problématique des suspensions d'annonces, voire des suppressions de comptes. C'est un sujet d'actualité puisque tu le sais, aujourd'hui, tu vas très certainement être concerné, de plus en plus de comptes Airbnb sont supprimés. Des annonces sont suspendues, voire même sont programmées à la suppression dans quelques mois. C'est des choses totalement nouvelles pour nous puisque bah, moi, je fais du Airbnb comme toi très certainement depuis pas mal d'années maintenant. Et cette année, très clairement, Airbnb cherche eh bien, à dégager toutes les annonces qui pour eux ne correspondent pas aux standards Airbnb. Ils veulent très clairement sélectionner les propriétaires, les hausses qu'il y a sur leur plateforme. Et aujourd'hui, on voit bien que la politique de la plateforme, c'est très clairement de garder que les meilleurs et les autres, malheureusement, il va falloir envisager d'autres solutions on va donc en parler dans cette vidéo bien évidemment on va voir quest ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans ce cas précis puisque c'est des questions aussi qu'on m'envoie et qu'on me pose souvent Sébastien j'ai mon annonce qui est suspendue. Sébastien j'ai mon compte qui est fermé Sébastien mon annonce est prévu de suspendu qu'est-ce que je peux faire concrètement pour et eh bien derrière continuer à faire mon activité et oui puisque derrière on est vraiment bas c'est clairement notre cœur de business et donc qu'elles sont concrètement les solutions qui s'offrent à nous pour on répond bien évidemment à cette question et à ces questions dans cette vidéo. Mais juste avant, je vais te balancer le fameux générique. Allez, Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, actives la petite clochette et comme ça tu seras notifié. à chaque fois, je te livrerai des prochaines vidéos, j'en livre à peu près deux par semaine où justement je te parle d'investissement locatif, je te parle d'entrepreneuriat. On rentre un peu plus dans en détail avec la sous-location, la conciergerie d'appartement qui sont deux excellents business pour se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire sans apport, avec des résultats rapides. En 30 jours, tu peux commencer déjà à gagner de l'argent. Franchement, c'est un excellent business. Et si toi aussi, ça eh bien sache que je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à récupérer dans la partie description. Tu regardes, tu déroules tout ça, tu récupères deux formations totalement gratuites et ça te permettra à toi aussi de te former et te lancer dans ce business, le même business que je fais aujourd'hui et que je parle régulièrement sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir eh bien, la suspension d'annonces et voir même la suppression de compte, puisque c'est un phénomène d'actualité. Là, très clairement, Airbnb a renforcé. Donc, euh, bah en gros, hein, ce qui se passe, c'est qu'ils regardent tout simplement les avis voyageurs. Donc, c'est un algorithme et automatiquement, dès que dès que tu baisses en dessous de 4, voire même certains ont, ont été concernés avec des annonces qui étaient au-dessus de, de 4 sur 5, mais généralement, quand tu es en dessous de 4 sur 5, je te le dis très clairement, euh, c'est très mal parti. Auparavant, les années précédentes, ce qui se passait, c'est que bah, généralement tu recevais un message qui t'alertait que ça allait sûrement arriver, puis un deuxième éventuellement qui te disait que l'annonce était suspendue 5 jours, donc ça, c'était la pratique, c'était ce qui se faisait régulièrement, mais là, très clairement, ils ont renforcé et là, des fois, tu n'as même, même pas de, comment dirais-je, d'alerte, euh, tu n'as même pas tout simplement on ne prévient pas que ça va risquer d'arriver ou on ne te met pas ton annonce juste sur cinq jours, on te dit « bah voilà, ton annonce, elle est prévue à la suppression ». Là, on en a une, mais en gros, elle est prévue à la suppression dans trois mois. <rire> donc, euh, très certainement, c'est pour laisser passer euh, toutes les euh, réservations qui sont en cours, mais elle est prévue à la suppression et donc, c'est bah voilà l'annonce sera supprimée. Donc, qu'est-ce qu'on fait Alors, quand ton annonce est suspendue cinq jours, j'ai envie de te dire, malheureusement, il faut que tu prennes ton mal en patience, ton annonce va être suspendue cinq jours, mais ça ne veut pas dire non plus, si tu veux, que… Euh, comment dirais-je, si tu as pris des. Imaginons ton annonce est suspendue aujourd'hui euh, et que tu as des réservations pour la semaine, eh bien tu, tu fais tes réservations, mais ça veut dire que tu se retourneras sur la plateforme que dans cinq jours. Donc ça, c'est un peu chiant, mais le pire n'est pas là. Le pire, il est vraiment que euh, certaines personnes m'ont approché et ont eu des suppressions de comptes. Moi-même, hein, j'ai eu des annonces qui ont été prévues à la destruction, comme, comme ils disent, en fait, hein, prévues par la suppression. Certaines ont été. Bah, complètement euh, bloqué, défini tout de suite en fait avec, avec effet immédiat. Donc ça c'est juste impossible puisque pour nous qui faisons la location courte durée et pour moi qui, euh, qui a toujours été à fond avec Airbnb, bah, très clairement, ça veut dire que demain tu n'as plus de business, tu n'as plus de chiffre d'affaires, tu n'as plus rien. Donc clairement, qu'est-ce qu'on fait alors moi, j'ai envie de te dire, vu ce qui est en train de se passer en ce moment et vu comment les choses sont en train de tourner, je pense qu'il faut l'anticiper. C'est-à-dire que, à mon sens, aujourd'hui, tu dois déjà dès le départ savoir que quand tu références un appartement, eh bien, essayer un petit peu de déterminer est-ce que l'appartement risque pas de rencontrer des difficultés, soit des difficultés par rapport à la localisation, des difficultés parce que le processus du check-in va risquer d'être compliqué. Des difficultés parce que l'appartement est peut-être un petit peu pas très cosy de base, même si tu vas le, super bien le décorer, peut-être qu'il n'est pas forcément adapté à la location courte durée. Donc, j'entends par là, peut-être que l'appartement est de base très… Euh, bah très, Il n'est pas cosy, c'est-à-dire qu'il est très basique, très très basique. Et même si tu rapportes des éléments de décoration, peut-être que ça ne suffira pas. Hein, et c'est vraiment de t'imaginer aujourd'hui la location courte durée. Ce que cherchent les voyageurs, c'est vraiment du top qualité, quoi. C'est vraiment il, aujourd'hui ils considèrent les voyageurs qui sont dans un hôtel, d'accord. Donc euh, aussi bien en termes de qualité, euh, par exemple des, euh, de la literie, euh, des, du matériel qui est proposé, de la décoration qui est faite, mais pas seulement. Hein, c'est aussi et eh bien le service qui est donc proposé. Est ce que j'entends par là, c'est ta disponibilité que tu as par rapport aux voyageurs. C'est-à-dire que si voyageur a un quelconque souci ou euh, à des besoins autres, et eh bien il attend de toi une réponse rapide. Il peut y avoir des problèmes en logement, ça ne le dérange pas en soi le, le voyageur, c'est juste qu'il veut derrière ta réactivité, il veut que tu sois capable de tout de suite lui proposer des solutions. Sinon, malheureusement, malheureusement, ça va enchaîner sur la mauvaise notation. Et la mauvaise notation va venir baisser ta note et malheureusement, l'algorithme Airbnb va te. Tout simplement te mettre de côté. Donc pour moi, ma première solution, c'est déjà l'anticiper. C'est-à-dire que isoler, isoler tout simplement les appartements qui pour toi sont sujets où tu te dis que ça risque d'arriver. Euh, ou alors par exemple, tu sens que la note commence à, à baisser fortement et peut-être que cet appartement-là, il va falloir le recréer le recréer et l'isoler. Qu'est-ce que j'entends par isoler C'est tout simplement te créer un autre compte Airbnb, que tu as un compte un peu de backup, de secours, où tu vas par exemple isoler les appartements où tu sais qu'il euh, y a des y a sujets à problème, et les autres où au contraire, ça se passe très très bien. Déjà aussi parce que ça va te permettre sur un de tes comptes d'avoir le statut super hot. Tu vois, c'est aussi l'idée, c'est d'aller chercher ce statut-là. Si effectivement, et moi je sais que c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un compte principal où j'avais tout dessus, et forcément les moins bons, viennent complètement… Euh, en fait, le truc, c'est que même si c'est euh, proportionnel, le fait est qu'un simple appartement qui se prend régulièrement des notes plutôt euh, en dessous de, de 4, euh, bah, très clairement, vient impacter le reste des appartements qui au contraire, eux, sont toujours dans, dans, dans, dans, des, dans des notations plutôt sur 5. Donc, commence déjà à l'anticiper dès maintenant. Tu crées un autre compte Airbnb avec un autre email, avec un autre numéro de téléphone et du coup, tu ton compte Airbnb qui est peut-être plus pour les appartements où tu sais que voilà il n'y aura pas de problème, tu sais que c'est des appartements euh, qui ça va très bien se passer et qu'ils sont de très bonne qualité, euh, bien localisés, le check-in se passe plutôt bien et du coup euh, là tu vas pouvoir les isoler. Et c'est surtout que si un jour l'annonce en question euh, qui allait être supprimée de la plateforme ou tout simplement suspendue pendant X mois, parce que ça arrivait aussi, hein, ils, ce qu'ils font aujourd'hui c'est qu'ils suspendent les annonces par exemple pendant un mois. Donc, ça, c'est aussi violent. Donc, il y a plusieurs niveaux, en fait, de, de, on va dire de, de sanctions. Euh, donc, en fond, donc, du coup, ça te permet d'être réactif et de pouvoir tout de suite repartir sur autre chose parce que nous, le problème, c'est notre business. Par contre, euh, donc ça, c'est la solution, bien évidemment, euh, que tu peux la première solution que tu peux euh, faire. Hein. Mais à mon sens, euh, si tu devais passer par cette solution, ça veut quand même bien dire que ton annonce a quand même un problème. Si tu veux, y a, y a il n'y a pas de fumée sans feu, ce n'est pas arrivé par hasard. À mon sens, il y a vraiment eu un souci qui est arrivé sur l'annonce. Donc, pose-toi les bonnes questions aussi. Qu'est-ce qui est revenu régulièrement comme problématique dans le logement Et si tu envisageais de recréer ton annonce sur un autre compte Airbnb, ça veut dire que ces problèmes-là n'existent plus parce que sinon, c'est juste repousser le problème. Quoi. Euh, si rien n'a été changé, malheureusement, le problème sera juste repoussé et tu remettras le couvert dans quelques mois. Et le pire, c'est que tu vas risquer de dégrader l'autre compte Airbnb. On ne va pas passer notre temps à faire ça. Faire super attention parce que euh, ce qu'on pouvait faire auparavant, c'est-à-dire qu'on pouvait recréer des comptes Airbnb au pied levé, et c'était OK. Sauf que là, de plus en plus, Airbnb contrôle. Et si un jour, par exemple, tu avais… Euh, c'est arrivé, hein, et ça arrive en ce moment, des comptes qui sont supprimés, hein, c'est-à-dire que tu ne peux plus accéder à ton compte Airbnb, eh bien, je peux t'assurer que d'ailleurs, pour recréer un compte, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que sur le coup, tu as l'impression que c'est OK, mais un algorithme va passer dans la nuit et va vérifier que finalement, tu es toujours la même personne. Et du coup, ton compte va être de nouveau supprimé, le nouveau que tu auras créé. Donc, faire très attention. C'est pour ça qu'il faut bien anticiper avant. Tu peux aussi recréer ton annonce depuis le même compte. En fonction de la sanction qui t'a été appliquée par Airbnb, tu as aussi cette deuxième solution que je te parle maintenant, c'est-à-dire que directement sur ton compte Airbnb, eh bien, tu viens recréer ton annonce. C'est tout à fait possible. Hein, à partir du moment où le, le système ne te bloque pas, est-ce qu'on pose souvent la question, et « Est-ce que tu crois que j'ai le droit ?» Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème de droit ou pas le droit, c'est juste un problème technique. C'est est-ce que la plateforme va te laisser la possibilité de le faire parce que dans certains cas, la plateforme ne te permet même plus de créer de nouvelles annonces. Hein et tu peux aussi parfois dupliquer l'annonce, ça, ça ne marche plus. D'accord Ça va te mettre une erreur comme quoi ce n'est plus possible. Tout simplement parce que, encore une fois, la sanction a été que bah, ton annonce va être supprimée et en plus de ça, tu ne pourras pas la recréer. Donc, c'est pour ça que la solution numéro 1, à mon sens, s'y prête plutôt bien. Donc, ça, c'est la solution numéro 2. Solution numéro 3, euh, il va falloir aussi très fortement euh, maintenant que qu'on voit ce qui est en train de se passer, ne pas se contenter que de la plateforme Airbnb. J'y reviendrai dans une autre vidéo notamment par rapport à leur changement d'algorithme etc. Mais aujourd'hui, très clairement, il faut aller sur Booking et il faut mettre en place un chain manager pour pouvoir absolument gérer ces deux plateformes en instantané. Tout simplement parce que euh, bah, si à un moment donné sur Airbnb, tu des références es mis en pause etc., tu es toujours visible sur la toile, D'accord c'est-à-dire que tu es toujours visible sur d'autres moteur de réservation et je pense vraiment à Booking puisque Booking aujourd'hui fait partie des leaders du marché. Donc aujourd'hui et autant auparavant je te disais euh, euh, ne soit que sur Airbnb joue la carte Airbnb à fond, le problème c'est qu'aujourd'hui Airbnb eux ne jouent pas la carte host à fond. C'est à dire que autant à une époque on était euh, euh, accueilli les bras ouverts, autant aujourd'hui euh, clairement ils font du sélectif, hein. c'est à dire que bah, tous ceux qui sont moyens ils en veulent plus. Alors ça peut être bien aussi pour la profession bien évidemment puisque que si tu fais les choses bien, normalement, tu es censé rester sur la plateforme. Je dis bien normalement. Parce que euh, même si tu es professionnel, euh, il peut y arriver des incidents et notamment des avis voyageurs qui sont euh, malheureusement pas du tout euh, objectifs et qui sont pas du tout euh, euh, qui correspondent pas du tout à la réalité mais ça en fait aujourd'hui Airbnb on a que faire euh, aujourd'hui il part du principe que un avis c'est un avis et euh, pour le faire supprimer c'est quasiment mission impossible il y a quelques moyens mais euh, ça marche pas à tous les coups T'as hein. tu as des Youtubers ou d'autres qui vont te dire euh, j'y suis arrivé j'y suis arrivé euh, moi aussi j'y suis arrivé mais dans les faits, ce <rire> n'est pas nous qui avons le tips particulier pour le faire. C'est juste qu'on euh, bah a trouvé un point. Euh, dans un point on va dire euh, litigieux sur lequel on s'est appuyé pour que du coup ça rentre pas dans, dans les conditions euh, d'éligibilité pour, pour, pour la vie voyageur, mais ça reste des cas euh, assez exceptionnels. Donc euh, je veux juste remettre, faire attention par rapport à ça, parce que certains ont tendance à te dire qu'ils euh, peuvent te faire supprimer toutes les, toutes les, toutes les, toutes les commentaires, etc. Et ça, ça je te le dis, c'est clairement pas possible. Donc du coup, troisième solution à mon sens, c'est Booking. Et vraiment jouer à fond la carte Booking, ce qui te permet de prendre aussi des réservations sur cette plateforme. Aujourd'hui, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit à te euh, complètement te foutre dehors. Ils sont pas dans cet état d'esprit-là, alors qu'Airbnb est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et donc, ça devient compliqué. Euh, je te cache pas, moi qui est pourtant un fervent supporter, si on peut dire ça comme ça, de Airbnb. Aujourd'hui, euh, il faut vraiment envisager d'aller de, de, sur notre plateforme. La quatrième solution, ça va être euh, aussi d'aller sur, de créer ton propre moteur de réservation c'est-à-dire créer ton propre site internet Alors, tu vas me dire bah oui mais euh, Sébastien euh, ça c'est pas possible euh, parce qu'il n'y a pas assez de trafic etc oui mais ça ça se travaille c'est à dire que aujourd'hui j'en parle dans mes formations c'est un travail de longue haleine c'est un travail qu'il faut prévoir sur plusieurs années euh, ça se fait pas tout seul bien évidemment il faut vraiment euh, euh, comment dirais-je euh, alimenter ton site internet et il faut vraiment bien le référencer bien évidemment mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment créer une communauté autour de ton site internet, mais surtout aussi fidéliser tes voyageurs. C'est-à-dire que les voyageurs qui viennent dans ton logement, très certainement, vont revenir, vont revenir dans quelques mois, ou voire peut-être la semaine prochaine. Et donc, il faut absolument les garder, ces voyageurs. Parce que, tu sais, on le sait, hein, dans le business, gagner un client, c'est beaucoup plus difficile que le maintenir, c'est-à-dire que, que le, le, le conserver et lui proposer toujours d'autres logements. C'est beaucoup plus facile. Par contre, gagner un client, l'acquisition d'un client, c'est toujours beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que l'énergie qui est déployée au départ pour aller chercher le client, bah ensuite après, au contraire, ça demande très peu d'efforts, au contraire, pour le garder. Et donc lui dire notamment que... Voilà, la suite se poursuivra sur ton site internet, tu peux très bien mettre des affiches dans ton logement en mettant ton site web euh, ou tout simplement en ayant des techniques de, par exemple pour, pour, pour récolter ses adresse, son adresse email et le relancer régulièrement avec du mailing pour que du coup la prochaine fois il soit tenté par plutôt ton site internet plutôt que les plateformes. Euh, alors, ça, ça, ça m'ennuie de dire tout ça parce que les plateformes aujourd'hui sont, sont, nous ont permis euh, de lancer notre business. Hein. Moi, très clairement, Airbnb n'existerait pas. Je ne serais pas en train de faire du business aujourd'hui euh, sur, sur ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ces plateformes-là euh, sont très sélectives. Et euh, même si nous, on, a, on essaie de faire le maximum, le fait est qu'on n'est pas parfait et le fait est que les sanctions sont juste irrévocables. Et à un moment donné, tu as vraiment l'impression d'être le, le, le. Comment je pourrais dire euh, D'être toujours derrière un. Comment. En fait, j'ai vraiment le sentiment de ne pas être indépendant. Et moi, tu le sais, hein, comment je suis par rapport à ça. Je suis quelqu'un de très indépendant euh, dans mes business, dans, dans, dans ma façon de penser. J'ai toujours eu un avis assez tranché et qui peut être totalement différent même de l'avis général. J'en ai rien à faire. Parce que, euh, bah voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit le troupeau. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est en mode euh, on fait comme tout le monde. Non, euh, on fait selon nos inspirations. Et on est... Voilà, moi si, si aujourd'hui j'ai choisi d'être entrepreneur, c'est parce que je veux pouvoir voler mes propres ailes. Et être dépendant d'un acteur qui, en plus de ça... Alors si c'était un acteur qui était qui était clairement dans notre sens. Il n'y a pas de souci. Et il a été à un moment donné. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, très clairement, euh, ils en ont que faire. Je veux dire, tu euh, es, es, es un host parmi tant d'autres et, euh, et ça s'arrête là. Donc à partir de ce moment-là, bah écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'avais aussi voler mes propres ailes. Donc moi, j'ai aucun scrupule à aussi me lancer sur mon propre site web, aller sur d'autres plateformes, etc. et arrêter de jouer la carte 100% Airbnb. C'est euh, voilà. euh, juste ça que je voulais quand même préciser dans cette dans cette, dans cette vidéo parce que euh, toi, jouer la carte euh, toujours d'un seul et même acteur, bah, on voit bien aujourd'hui les conséquences que ça a sur notre business. Et nous, notre objectif, c'est de conserver notre business et de continuer à, de continuer à faire du chiffre d'affaires et pas euh, à, à se voir pourrir, euh, voire à devoir même arrêter son business parce que euh, Airbnb a décidé, voilà, avec son robot en plus. Hein, c'est pas des, euh, c'est pas des euh, des, euh, des individus, c'est vraiment des robots qui ont décidé pour toi bah, que voilà, tu devais euh, quitter la plateforme parce que tu correspondais pas aux etc. Même pas le droit d'une seconde chance éventuellement, Enfin, tu vois, ça, ça, me, ça me gêne vraiment fortement. Euh, donc du coup, on a vu quand même ces quatre points-là qui sont pour moi les quatre points essentiels. Par contre, la cinquième solution hein, que, que je pourrais te proposer, c'est pose-toi la question à un moment donné, si ton annonce, euh, tu vois que tu as beaucoup d'avis négatifs tu pas à les corriger, ces avis, tu as du mal à, comment à, à, à apporter des solutions pour que tu n'aies pas ces mauvais avis, eh euh, bien, c'est peut-être d'envisager la location moyenne durée. Parce que du coup, les voyageurs euh, vont être là pour plusieurs mois, on n'est plus dans le même cadre. Euh, et du coup, si tu veux, si le voyageur est présent dans ton logement pendant plusieurs mois, c'est que ça lui convient. D'accord, C'est que globalement, ça lui convient et donc, c'est OK. Euh, et en plus de ça, l'attente du voyageur n'est pas forcément la même que l'attente de quelqu'un qui est en courte durée. Quelqu'un qui est là en location courte durée, malgré ce qu'on croit, on se dit qu'il est là que très court terme, mais il c'est est celui qui est le plus exigeant d'accord, parce qu'il est là en très court terme et il t'a choisi toi alors qu'il en avait plein d'autres. Donc, lui, il considère que si tu as choisi, c'est qu'il attend en, en, en retour à une prestation de qualité. D'accord Donc, bien entendu, pose-toi bien la question aussi, comment tu peux… Parce que, euh, bien évidemment, ça n'arrive pas, euh, y a, comme je te disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de fumée sans feu, s'il y a un problème dans ton logement, c'est bien qu'il y a des soucis et que donc, il faut absolument que tu trouves les, les raisons de ces soucis et que tu arrives à les corriger. Mais autre chose aussi que je veux préciser, euh, les voyageurs, ils lisent beaucoup les avis. Et j'ai remarqué aussi que euh, si, par exemple, dans ton logement, il y avait tel ou tel problème, récurrents, hein. par exemple le ménage qui n'est pas souvent bien fait, bah, je peux t'assurer que quand le voyageur, s'il a réservé ton logement, il va vérifier que le ménage a été bien fait parce qu'il sait que les, les avis précédents critiquaient ça. Il a quand même peut-être réservé ton logement parce qu'il y a des choses qui lui conviennent peut-être par rapport à la localisation, par rapport au prix euh, ou parce que je ne sais pas, il y a un service particulier qui propose dans ton logement. Mais par contre, il sait que dans les avis précédents, il y a eu des remarques sur le ménage, donc il va être attentif au ménage. D'accord ou la literie ou autre chose. Et du, coup, et du coup, il va être beaucoup plus exigeant sur ce point précis. Donc si tu ne l'as pas corrigé, je peux t'assurer qu'il va t'allumer et il va bien appuyer là où ça fait mal. Il va dire « mais euh, je ne comprends pas que euh, vous avez déjà eu des avis euh, par rapport à ça, vous avez rien fait ». quoi vous n'avez pas changé quoi que ce soit. Et du coup, là, il va t'allumer en disant que bah, au final, tu es un host euh, qu'on a rien à faire et que, qui n'est même pas capable de, de résoudre les problèmes. Pareil aussi, si tu veux corriger tout ces, toutes ces problématiques, c'est répond régulièrement. Parce que aux avis de tes voyageurs, parce que ça donne un, une bonne impression de, de, de toi. C'est-à-dire que, OK, tu as fait des boulettes. Ok, tu l'acceptes. Ok, tu vas. Alors, toujours aller dans le sens du voyageur. Hein. Toujours, toujours. Ne jamais se braquer. C'est pareil aussi, je fais une petite parenthèse. Mais ne jamais se braquer. Ne jamais dire Ah bah oui, mais euh, c'est vous, euh, vous n'avez pas été, euh, euh, vous avez été. Enfin, tu vois, est-ce qu'en fait, c'est l'esprit humain, on a toujours tendance à, à rejeter la faute sur l'autre Non, le voyageur n'a pas été content, même si effectivement c'est peut-être exagéré. Tu peux le souligner. Mais le fait est que dans ta réponse, et c'est mieux de répondre à un avis voyageur critique en disant Ok. J'accepte votre, votre remarque. Bon, sachez que, euh, par exemple, voilà, je vous ai offert un check-in plus tôt. C'est dommage que vous ne l'ayez pas précisé dans, dans le commentaire. Je sais que je n'ai pas été bon sur ça. Justement, à la suite de votre départ, j'ai mis en place telle ou telle action corrective pour justement m'améliorer. Merci de votre avis. C'est fait dans un but euh, constructif, même si tu as... « défoncé » entre guillemets sur l'annonce, mais tu comprends un petit peu l'idée. Euh, on est là pour faire du business, il faut jamais prendre ça à titre personnel. Je sais que c'est difficile, hein. je le sais, je le sais, parce que je suis dans le bain aussi comme toi, euh, je le sais, mais il faut vraiment essayer de mettre du prendre du recul, quitte même à peut-être Missionner quelqu'un pour le faire pour toi, le payer à cette prestation en disant Bah voilà, euh, tu prends chaque avis euh, critique et puis euh, t'apportes des réponses et je te rémunère, je sais pas, 5 euros par exemple, j'en sais rien. Enfin, trouver une solution si tu veux pour que si toi tu n'arrives pas à bien le faire, parce que malheureusement c'est trop ton ego euh, qui, qui prend le dessus, ou euh, eh bien du coup le, le déléguer à quelqu'un qui lui, tu sais, va bien le faire. Encore une fois, on est vraiment là pour dans le but de développer son entreprise et dans le but de la pérenniser. Il hein. ne faut pas que ça soit un cas personnel. Hein, L'entreprise, c'est une personne morale, c'est euh, ton entreprise, certes, mais sache qu'elle a une visibilité, elle a euh, une image à transmettre et ton image à toi n'est peut-être pas forcément celle de ton entreprise. Hein. Euh, tu, vois, tu, tu comprends l'idée, il ne faut pas que te, ton entreprise, malheureusement, pâtisse de toi tes, tes variations d'humeur, euh, ton, ton anxiété, ton agressivité, etc. Absolument pas. Hein. Si tu veux vraiment persister persister dans l'entrepreneuriat le, dans, dans et si tu veux vraiment développer ton business tu n'as clairement pas le choix euh, en termes de solution bah voilà moi pour moi ce que je ferais euh, très clairement aujourd'hui si j'étais dans ce cas là et si tu vois cette vidéo et si ça t'est pas encore arrivé mais que tu sens que ta note commence à baisser et qu'il y, y a des problématiques commence franchement à envisager d'avoir un compte euh, backup pour justement éviter ce genre de choses alors je pense aussi à ceux qui font de la conciergerie parce que je sais bien que vous avez cette problématique je le sais très très bien eh bien, il euh, n'y a pas 50 000 solutions parce qu'en conciergerie, euh, prévoyez aussi des comptes de backup, d'accord C'est-à-dire que sur le compte de backup, vous pouvez très bien paramétrer le compte bancaire de votre… Imaginons l'annonce est suspendue pendant un mois, vous pouvez très bien recréer l'annonce sur votre compte à vous. D'accord En paramétrant bien par contre le, le, le comment dirais-je, le RIB euh, de votre, du, bah, du propriétaire pour pallier à cette problématique pendant le un mois en question. Et dès que le 1 mois est revenu, vous redésactivez votre annonce pour remettre en place celle du propriétaire. Bien évidemment, ce que l'objectif, c'est qu'on continue son compte à lui. Hein. Bien évidemment, moi ce que je vous propose, c'est des solutions euh, un peu bricolage pour essayer de ne pas perdre votre client et que… Euh, alors, je sais aussi pour la conciergerie, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo euh, où justement, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce que du coup, on a un client face à nous. Donc euh, là, on ne travaille pas pour nous. quoi. Euh, là, c'est pour le compte d'un client. Et le client a eu son annonce suspendue. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement Ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pour ça, abonne-toi à cette chaîne YouTube et tu verras, tu découvriras ça très prochainement. On a terminé. N'hésite euh, pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si celle-ci euh, t'a plu et si ça peut t'apporter toujours plus de contenu, bien évidemment. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi à me poser des questions. Si tu veux, que je tourne d'autres vidéos sur ces sujets-là parce que je sais qu'il y en a beaucoup des questions autour de ça. Et c'est un vrai sujet d'actualité pour moi et pour vous aussi. J'en suis convaincu. N'hésite pas aussi à la partager. Et puis, euh, puis voilà, tout simplement, euh, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.